Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de la loi des séries. Je suis très heureux de vous accueillir avec Nora Gandour qui est à mes côtés. Bonsoir, Bonsoir pour passer en revue l'actualité des séries. Et aujourd'hui, vraiment, on va rebondir sur de l'actu chaude, euh, puisque il euh, n'y a plus de séries télé Non, je déconne. Euh, depuis <rire> cinq jours, Hollywood est complètement euh, bloqué, enfin, en tout cas, commence à être bloqué par, par une grève massive des scénaristes, euh, du scénariste, donc de la télévision, du cinéma, euh, et avec des impacts potentiels à venir dans les, dans les mois qui viennent, seulement si ça ça arrive. Euh, pour en parler on avait envie d'avoir un spécialiste. Cet homme, euh, vous le connaissez si vous aimez les séries télé, forcément euh, voilà des années maintenant qu'il a creusé son sillon pour pouvoir euh, devenir le spécialiste des séries. Creuser son sillon euh, au détriment de celles et ceux qui essayaient de remplir leur euh, trou. Euh, avec euh, Laura oh, bah. de Monsieur C'est d'une grande <rire> délicatesse <rire> ouais, Pour l'instant ça me convient très bien ouais. Mais <rire> il faut avouer que c'est quand même Très particulier C'est à double entente. <rire> Mais ça me, va très bien. ça me va très bien Creuser son sillon j'aime beaucoup J'adore creuser mon sillon ouais, ouais, ouais, <rire> C'est un spécialiste de l'appel de la euh, Alain <rire> Carazé, bonsoir Je creuse ma tombe Je, cre... Je suis très heureux euh, que tu bonsoir, sois là Bonsoir Monsieur Le Train. bonsoir Laura Comment ça va Ça va super bien bien et je le disais euh, ça pas si bien que ça puisqu'il y a la grève a des la scénaristes grève de scénariste. on, va en parler. on va en parler parce que c'est un sujet qui est un peu euh, complexe en tout cas et qu'il mais... qu faut vulgariser un je maximum essayer, je vais essayer, j'ai travaillé le sujet ouais normalement <rire> Non. Puis c'est pas la première grève du, du métier ouais, mais mais mais on, va voir, on va voir comment celle-ci peut peut-être impacter y compris des scénaristes français. C'est là-dessus qu'on va se pencher mmh. dans un instant. Euh, on va aussi revenir tout à l'heure, on le fait avec nos invités euh, à travers des petites séances photos ah. sur le parcours de nos invités et de notre invité. Ce sera tout à l'heure. Et je rappelle, on en parlera, on en dira un mot à la fin de l'émission. Vendredi prochain, Fantasque numéro 3 sort avec euh, un sujet consacré euh, aux prisonniers écrit par Monsieur Carazé. On en reparle tout à l'heure, Monsieur oui. Carazé. On oui, en reparlera oui. tout à l'heure. Auparavant, vous le savez, on commence euh, cette émission comme on le fait souvent avec soit une actualité, soit une bande-annonce. Une série, une avant-première. Et là, c'est un Blu-ray qui sort dans le commerce, euh, une série qui s'appelle si c'est la saison 2. Elle sort dans un coffret de... qui est juste là. Voilà, il est là, la saison 2. On va en reparler dans un instant, mais voici le teaser de cette saison 2 de Sissi euh, produit par l'atelier d'image Voilà, dépoussiérer le mythe de Sissi. Vous voyez le Blu-ray euh, qui apparaît à l'écran. Dépoussiérer le mythe de, de Sissi, donc très très loin de euh, l'histoire notamment racontée avec Romy Schneider. Euh, cette série, la première saison, a été diffusée sur TF1, présentée à Cannes Série. Euh, et là, la deuxième saison vient donc de sortir chez l'Atelier d'Images. Euh, les six épisodes de cette nouvelle saison euh, où les trames politiques se nouent de plus en plus à la cour euh, d'Autriche-Hongrie. Euh, évidemment, avec, euh, en, en exergue et, et à l'aboutissement, ce sera évidemment le fameux drame de Mayotte. Euh, qui a évidemment secoué la, la, famille, la famille impériale, mais on vous la conseille parce que c'est vraiment une relecture assez intéressante du, du mythe et de l'histoire de Sissi impératrice avec, euh, avec euh, quelque chose de plus glamour et en même temps de plus cru, parfois aussi beaucoup plus politique avec des scènes d'amour de, intense à l'écran. Enfin voilà, c'est vraiment une, une originalité et on l'avait découvert à Ken Série en saison 1 mmh, et c'était plutôt une, une proposition. Production. Honnêtement, c'est une production contemporaine. C'est ouais. comment reprendre un mythe, mais euh, une histoire historique, mais de façon contemporaine. Un peu comme The Crown ou des choses comme ouais. ça. Donc, ce n'est pas du tout poussiéreux, on va dire. Bon, c'est un euh, une série historique. Donc, euh, enfin, voilà, ça n'innove pas particulièrement. Hein. Ce n'est pas extraordinaire euh, en termes d'innovation, mais c'est un traitement contemporain. Donc, quelque part, il y a des moyens... Les personnages sont plutôt bien. Euh, honnêtement, ça se, regarde très du bien. Tout. ça se regarde très bien. La saison 2 vient de sortir en attendant potentiellement, peut-être, je crois, il y a une saison 3, mais à voir. Et puis une diffusion, euh, évidemment, sur, sur TF1 aussi. Allez, on en vient à notre sujet, le sujet central d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, on va voir une photo apparaître à l'écran, plein écran, vous allez comprendre. Oui, voilà, c'est le bien. siège de la Writers Guild of America, West, pour le coup. Euh, donc le puissant syndicat des scénaristes euh, américains. Il faut comprendre qu'aux États-Unis... Euh, le, le poids des scénaristes est incommensurable euh, puisqu'ils ont le pouvoir de bloquer toute l'industrie hollywoodienne s'ils se mettent en grève. Oui, c'est surtout, surtout le pouvoir des syndicats oui. qui est important. Euh, ch chaque euh, Type d chaque type de, de créateur a son syndicat. Il y a le syndicat euh, des scénaristes, le Writers Guild of America, le syndicat des acteurs, le syndicat des réalisateurs, hein. ben, ce qui est logique. Tout le monde est syndiqué aux états unis Donc ça veut dire que quand un syndicat n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, il met tous ses agents en grève et ça veut dire que c'est tout Hollywood qui se met en grève à des strates mmh. et à des niveaux différents. Ça peut être les scénaristes, ça peut être les réalisateurs, ça peut être les acteurs. Mais bon, voilà, à partir du moment où un syndicat décide de faire la grève, c'est pas simplement euh, une petite minorité ou une, une partie des gens de ce métier qui sont en grève, c'est carrément tout le monde est en grève. Et pire que ça, vous n'avez pas réellement le droit de travailler si vous n'êtes pas dans le syndicat, donc si vous ne suivez pas la grève. Concrètement, pour être clair, quand le, le, le, ça a été déclenché au début du mois de mai, ça a eu un effet immédiat, c'est que par exemple les talk-shows américains, qui oui. sont entièrement scénarisés, n'étaient pas diffusés le soir même. Ça, c'était le. Tout à fait. Alors, on, on, on va essayer d'être le plus pédagogue possible parce que j'ai lu et vu pas mal de bêtises sur le sujet, comme d'habitude. Oui, euh, vous vous souvenez, Hill machin. Déjà, qu'est-ce qui se passe Ça fait deux mois qu'il y a des négociations entre... Donc, donc c'est pas... Tiens, on se met en grève comme ça. Vous voyez, déjà. Hein déjà. Euh, ça fait deux mois qu'il y a des négociations entre la Water's Guard of America et les diffuseurs, réunis sous une bannière globale qui réunit à la fois les networks les, grands américains, les grandes networks américaines, les grandes chaînes, les diffuseurs, les grandes chaînes, les NBC, CBS, etc. Mais aussi les streamers, les plateformes de streaming comme Netflix, comme euh, Amazon. Amazon Prime, ils en font partie, je pense, Disney Plus, Paramount Plus, etc., etc. Donc c'est grosso modo les uns contre les autres, enfin les uns discutent avec les autres, pas contre, discutent avec les autres très différent d'ailleurs de la grève de 2007-2008 puisqu'il n'y avait pas les streamers à l'époque voilà. exactement il y avait les chaînes du câble mais pas des streamers c'est ça justement la grande différence, on en vient donc ça fait deux mois que ces personnes discutent quelque part ça fait deux mois qu'on sentait qu'on euh, n'arrivait pas vraiment à un accord, que quelque part ça n'allait pas que les contrats devaient être renouvelés parce que aux états unis les contrats durent un certain nombre d'années, 5-6 ans et à partir de là il faut justement renouveler les choses, il faut revenir devant les syndicats pour revoir un peu les choses etc. Enfin c'est une espèce de cycle donc, euh, qui se fait régulièrement. Et là, en effet, les négociations ne se passaient pas très bien. Donc, tout le monde sentait qu'on approchait d'une possibilité, d'une éventualité de grève. Tout ça pour dire que ce n'était pas prévu. Mais c'était prévisible. Et on savait aussi potentiellement, pardon Alain, que... Euh tous les problèmes rencontrés par les acteurs du, du, du, du, du milieu, les scénaristes notamment, accumulés depuis quelques années, avec notamment la, la naissance des plateformes, oui. allait trouver une espèce de point culminant avec cette grève-là. Par exemple, notamment le, la, la condition des droits d'auteur avec les, la forme de streaming. C'est intéressant d'en parler, mais justement, ça c'est quelque chose que les gens n'ont pas... Enfin, qui a été... Mal perçu, on croit justement que cette grève est parce que les gens n'ont pas assez de droits, euh, enfin parce que les scénaristes n'ont pas assez de droits sur le streaming. C'est pas les premiers éléments, c'est pas les premières revendications. Les premières revendications, en fait, de la part des scénaristes, et c'est pas obligatoirement d'avoir plus de royalties sur le streaming. Je vais expliquer pourquoi ce n'est pas ça dans quelques secondes, mais c'est surtout d'être plus nombreux, plus longtemps. C'est les deux points d'achoppement, c'est les deux, euh, deux éléments sur lesquels pour l'instant il y a un « no way », sur lesquels c'est « non » et sur lesquels c'est crucial pour eux. Alors j'explique. Ce que les scénaristes demandent, c'est à partir du moment où une série se fait, comme vous le savez sans doute, il y a ce qu'on appelle une « writer's room », à savoir, c'est pas simplement un scénariste qui écrit tous les épisodes, mais c'est un scénariste en chef avec plusieurs scénaristes autour de lui pour écrire les épisodes, et cette writer's room ». Les scénaristes demandent qu'il y ait un nombre minimum de scénaristes à l'intérieur. Que quelque part, on ne dise pas Bon, ben écoutez, vous serez trois et vous allez faire le même boulot que 15. Vous avez compris. Donc, ça, c'est une revendication. Et importante. En étant payé comme si c'était 15. Voilà. Ils veulent un minimum. De, de, de personnes, qui ait un espèce de quota, minimum de personnes, à partir du moment où on crée une série dans la White House Boom. Ça, c'est un premier point. Et les diffuseurs disent non, parce que ça dépend des séries, certaines séries ont besoin de 6, d'autres ont besoin de 12, etc. etc. Enfin, bref, ils ne veulent pas de ces quotas. Ça, c'est le premier point, c'est le point crucial. Le deuxième point, qui est aussi donc super important, c'est le fait que euh, les scénaristes veulent travailler, mais ils veulent travailler à long terme. Alors, en effet, chez nous, ça paraît un peu bizarre. On a l'impression, qu'un parce qu'on a l'idée que le scénariste, euh, en fait, il écrit un scénario, ça dure un mois et puis après, c'est terminé, il passe à autre chose. Qu'il est presque pigiste, on va dire. Qu'il est en... Euh, euh, Qu'il est en CDD. C'est pas comme ça que ça se passe chez nous, d'ailleurs. C'est-à-dire, pour comprendre, aux Etats... en France, vous écrivez un projet et ensuite, seulement il est tourné et voilà. ensuite, seulement il est diffusé. Aux états unis il y a le principe de saisonnalité exactement. où il travaille toute l'année. C'est exactement ça. Aux états unis les, gens travaillent, les scénaristes travaillent sur une série toute l'année, un grand nombre de mois. C'est-à-dire qu'ils ne sont, sont pas obligés, ils ne doivent pas sauter de trois mois sur une série, puis trois mois sur une autre, puis trois mois sur une autre. Là. Ce qu'ils veulent, justement, c'est que le diffuseur s'engage à les prendre pendant un certain nombre de mois dans l'année, genre 8, 9 mois, 10 mois dans l'année, même s'ils ne sont pas sûrs que la série continue, etc., ne serait-ce que pour assurer leur vie et leur carrière. Parce que rappelons quand même qu'aux états unis ce n'est pas comme en France, il n'y a pas obligatoirement un chômage extraordinaire, etc. etc. Donc ça, c'est les deux points les plus importants associés à ça. Il y a un troisième point, qui est le point des mini-rooms. Alors, c'est quoi les mini-rooms Les mini-rooms, mini ce ne sont pas des <rire> toilettes publiques. <rire> pas presque. Les mini-rooms, alors c'est un stratagème que les diffuseurs, et surtout les plateformes ont mis au point, et qui est extrêmement vicieux. Vous allez comprendre pourquoi. Quand une série se crée, Généralement, avant d'avoir le feu vert, avant de dire « Ok, on va lancer votre série, on vous paye 9 épisodes, vous allez pouvoir les faire, les produire, machin, etc. » On fait un pilote, ou en tout cas on demande au scénariste en chef de faire un premier scénario. Maintenant, ce qu'on demande, c'est à la maison de production et au scénariste en chef de créer, dès le début, avant le feu vert, avant de savoir si la série va se faire, de créer une writer's room, une mini writer's room, une mini room, avec des scénaristes qui vont plancher sur les premiers scénarios. Sans être forcément... En étant payé au tarif minimum. Hum. Avec des scénarios qui, si la série a le feu vert, seront utilisés. Mais pas payé comme ils auraient, ils auraient dû l'être si on avait été futé, donc... c est, c est Ça veut dire que vous êtes employé dans une mini-room en disant bah, la série, est-ce qu'elle se fera, est-ce qu'elle se fera pas, j'en sais rien. Mais je vais quand même bosser comme un dingue. Je vais quand même faire mes épisodes. Et en effet, et, et, et, et c'est pas simplement un deuxième pilote. Là, on parle de 3, 4, 5 épisodes. Les premiers épisodes d'une série qui sont souvent cruciaux en plus. Exactement. Donc on demande à ces gens-là, qui sont dans la mini-room, de faire quelque chose. Et à la limite, c'est une fois terminé, merci, au revoir, monsieur, on va réellement lancer notre série. Ou on ne va pas la lancer, ça sera à la poubelle, et vous aurez gagné un peu d'argent. Juste pour expliquer un, un point important, c'est que la diffusion à la semaine des séries aux états unis fait rang. Extrêmement important ces fameux premiers épisodes. Ouais. Alors il n'y a pas de règle qui fait que quand vous avez passé un cap d'épisode, vous êtes assuré de continuer, mais en, en gros, le premier épisode est extrêmement important parce que c'est celui qui lance l'histoire. C'est celui, celui qui donne envie de continuer. C'est celui qui donne envie de continuer. Le deuxième, on regarde l'audience parce qu'on veut voir comment elle se comporte. Et en vrai, la tendance peut s'afficher à partir du troisième ou quatrième épisode parce qu'on sait que les gens ont adhéré. Et c'est pile sur ces épisodes-là que euh, porte ce mini, euh, cette mini-room de départ c est, c est, Alors, c'est judicieux, parce qu'un diffuseur peut se dire bon, un pilote, c'est un pilote, mais quelque part, on veut voir ce que ça donne un peu plus à long terme, donc écrivez-moi un deuxième, puis un troisième épisode. Sauf que tout ça coûte de l'argent, donc ça veut dire qu'il faut avoir des gens qui travaillent et qui travaillent moins cher que les autres. Et si on se met à la place des scénaristes, c'était déjà le cas il y a 20 ans. Alors, c'est que... déjà le cas 20 ans, sauf qu'il y a quelque chose quand même qui rentre en ligne de compte, c'est que euh, les, les white House rooms, les scénaristes, sont sur différentes strates de, de, on va dire, de respectabilité, de responsabilité. Et, et ça, par contre, ça fait depuis 50 ans que ça marche comme ça. Il y a toujours eu une volonté d'apprendre euh, à travers les, euh, les writers' rooms américains, à travers la production de séries américaines. à savoir qu'on emploie des jeunes scénaristes... Euh, qui sont pas obligatoirement, qui n'ont pas obligatoirement fait euh, 40 séries derrière, qui sont pas obligatoirement des scénaristes euh, AAA, ah, ah, ah, enfin de, de, de, de grand niveau. Prestige. Mais on les met dans la Writers' Room, parce que justement, comme ça, non seulement ils vont pouvoir commencer à écrire, mais ils vont apprendre. Et ensuite, ils vont faire... Tous les scénaristes sont passés par là. Steven Bochco dans ses mémoires, raconte qu'un de ses grands moments a été d'être mentionné aux Emmy Awards, parce qu'il avait écrit un épisode de Columbo qui avait remporté un Emmy Award. C'était un des scénaristes de Colombo, mais quelque part, étant donné qu'il avait été mentionné aux Emmy Awards, comme faisant partie. C'est très gratifiant. C'est hyper gratifiant, et quelque part, une... et, et tu apprends petit à petit. Vous êtes dans un cycle, vous êtes au milieu de professionnels, et vous apprenez petit à petit votre métier, pour au bout d'un moment, peut-être, produire votre propre série, être un rédacteur vraiment important. Là, là on parle de, ce, de ces mini... Je parlais de ces, mini, enfin de ces épisodes qui sont hyper importants dans un mode de diffusion hebdomadaire, mais c'est vrai que pour les gens qui nous regardent, eux, euh, ils ont de plus en plus à faire à un mode de diffusion en streaming. Alors, on y arrive. C'est-à-dire avec un tous les épisodes balancés d'un seul coup. Est-ce que a... c'est ça qui a impacté cette... Alors, ça, ça a impacté les choses, ça a changé évidemment, mais ça c'est normal. Grosso modo, si justement il y a un renouvellement des contrats, il y a un renouvellement pratiquement tous les 5 ans et que tout le monde se retrouve autour d'une table pour revoir les choses, c'est que le média change. À une époque, c'était l'avènement du DVD, euh, ce qui fait que quelque part, les, les, les, les, euh, les syndicats, des acteurs, des réalisateurs et des scénaristes demandaient un pourcentage plus important sur les ventes de DVD parce qu'elles devenaient extrêmement cruciales. Donc voilà, donc tout, donc tout ça est logique. Et en effet, les plateformes sont arrivées. Et les plateformes changent un peu la donne. Alors, on dit en effet que les plateformes changent la donne parce que, quelque part, les scénaristes réclament, à raison, un pourcentage plus important sur les droits, sur les royalties qui leur sont versés par les plateformes. À savoir que quand vous écrivez un scénario, vous avez un fixe, mais vous avez des royalties qui tombent euh, avec le nombre de diffusions, avec le nombre de... À travers le monde, avec le nombre de diffusions, etc., etc. Là, en effet, il demande un nombre plus important. Alors, oui, mais non. <rire> et et avant, a... ouais. je vais essayer de très. Euh, il faut être. Euh... Est, voilà, c'est si clair. Si à un moment, vous ne pigez pas, vous me dites. Voilà. On vous donnera l'adresse. Auparavant, vous étiez scénariste, vous écriviez un épisode ou vous écriviez une série, vous aviez un fixe qui était ce qui était tout simplement parce que la série n'était pas financée au maximum. Elle était payée par une par une chaîne qui diffusait mais elle était payée on va dire à 70 de son budget. Le reste ce sera la vente à l'étranger aux autres pays. Pardon. Justement, vous êtes scénariste, ça veut dire que vous avez un certain montant mais si vous êtes scénariste parce qu'en effet, il y a tous les droits qui viennent après. La diffusion à l'étranger, les rediffusions multiples, etc. Si vous avez la chance de faire une série qui est multiplement rediffusée sur toutes les chaînes américaines, les petites chaînes, les petites chaînes du câble, etc. voire diffusée à l'international dans le monde entier, là c'est jackpot. Si vous avez la malchance chance de faire une série qui compte que 6-8 épisodes et qui soit achetée par personne et qui soit jamais rediffusée, vous avez votre fixe et vos yeux pour pleurer. Je simplifie, mais c'était un peu ça. Donc c'est toujours comme ça avec les séries, on va dire, qui sont sur le linéaire, sur des chaînes comme NBC, CBS, Télévisions, France, m France, etc. Télévision, M6, ouais. Voilà. Les plateformes ont un autre modèle économique. Pourquoi Tout simplement parce que la plateforme, c'est international. Donc quelque part, dès le début, on vous prive de tous les droits dans les autres pays que les états unis cest C'est-à-dire que quelque part, ça les englobe ça les prend au même niveau. Parce que le, le mouvement de fond, pardon, qu'on a observé depuis quelques mois, et l'avènement, la, enfin depuis quelques années, l'avènement des plateformes, c'est que progressivement, chaque chaîne ou studio voulait développer sa propre plateforme. Ça complique les choses. Non mais non, et, de... et donc garder Comme ses contenus. Et donc garder ses propres contenus. Avant on les vendait à TF1 pour avoir une diffusion, maintenant on les garde sur sa plateforme. Alors, c'est ton émission de... J'essaie d'être... Oui, non mais bien sûr, mais... De nos jours, les plateformes, la grosse différence, c'est que il ne fonctionne pas uniquement pour un seul pays, il fonctionne pour tous les pays. Donc, à partir du moment où ils font une série, c'est pour le monde entier. Donc, si vous êtes un scénariste, quelque part, vous avez les droits du monde entier d'un seul coup. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que si vous travaillez pour une série qui passe sur NBC, et après, vous allez avoir les droits pour euh, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. C'est etc., etc. pas la même chose, donc vous ne comptez pas la même chose. De plus, sur une plateforme de streaming, et ça c'est le modèle économique qui veut et c'est la forme qui veut, c'est très difficile de compter le nombre de diffusions. D'abord parce que les plateformes ne veulent pas donner leurs chiffres, elles ne veulent pas dire qu'il y a eu tant de vues, tant de visionnages des épisodes, mais qu'en plus, une plateforme de streaming, vous pouvez revoir l'épisode tant que vous voulez, vous, vous arrêtez, vous revenez en arrière, vous repassez, etc. Est-ce qu'on va payer le scénariste autant de fois que vous avez fait des retours en arrière non, quand vous, achetez un vous DVD, quand vous achetez un DVD de série, par exemple, voilà. on compte que l'achat du DVD, pas le nombre de fois, vous allez le C'est un forfait. Et c'est exactement ce que font les plateformes de streaming. Elles font un forfait. C'est-à-dire que quelque part, elles payent comme une chaîne, comme NBC, etc. Mais elles payent ce qu'on appelle un bonus. Elles payent ce qu'on appelle un, un tarif plus. Euh, elles payent une somme supplémentaire qui couvre justement tous les manques. Qui couvre justement tout ce que on a avec les autres, avec les autres formes de séries, mais pas avec eux. Pour des raisons pratiques et physiques. Ça veut dire que ça couvre les droits internationaux, ça couvre euh, les multiples diffusions, etc., etc. Et ça pour toute la durée de vie de la série pour tout le temps. C'est indéfini. Donc grosso modo, vous avez votre fixe et ce, ce qu'ils appellent un cost plus, un coût plus. Vous avez les deux. Donc ça veut dire que quand vous êtes acteur, actrice, réalisateur ou scénariste, et que vous faites une série pour le streaming, et que votre producteur a, a, a obtenu une série pour le streaming, vous avez plein de zéros sur votre premier chèque. Mais pas simplement deux ou trois zéros. Plein. Mmh. Mais vraiment plein. Mmh. Sauf que vous n'avez plus rien d'après. C'est ça la grande différence. Il n'y a pas d'âge Et ça, tout le monde le sait. Ça fait depuis des années. J'ai retrouvé des documents il y a à peu près 5-6 ans dans lesquels des agents d'artistes disaient « Ok, tu as signé avec une plateforme pour une série, je te demande de me signer un papier comme quoi tu ne regretteras jamais ce que tu es en train de signer. cest vous C'est-à-dire, les gens signent des contrats de millions de dollars et ils se disent « Mais il ne faut absolument pas que tu le regrettes. Pourquoi » Pourquoi Parce que si la série est un succès, si la série est un carton, ils auront zéro ils n'ont rien de plus, pas un pourcentage en plus. Alors, c'est un peu pas tout à fait ça, mais enfin quand même, je vous simplifie quand même le truc au maximum. C'est la grande différence. Et ça, tout le monde l'a accepté, tout simplement, parce que bah c'est plus de sous. <rire> c'est normal, vous avez d'un côté, vous êtes scénariste ou acteur, vous avez d'un côté une production qui paye, je ne sais pas, on va dire un chiffre au hasard, 50 000, euro, 50 000 euros l'épisode. Et vous avez d'un côté une production qui paye 500 000 euros l'épisode. Oh non, j'hésite, je ne sais pas, etc. Vous prenez le deuxième, enfin on est tous pareils, on est tous humains, et vous vous dites, il bah, y a peu de chances que ma série soit un succès international, parce que des friends ou des CSI, il n'y en a pas quand même tous les jours, il y a beaucoup plus de chances, surtout avec la formule du streaming, que ma série soit oubliée au bout de 24-48 heures, qu'elle fasse 8-13 épisodes, et qu'elle disparaisse et que plus personne n'en entende parler. Et c'est exactement très le cas sur les cas. plateformes de streaming. C'est quand même la majorité des séries. Pour Un Stranger Things, vous avez une cinquantaine de séries qui sont, sont immédiatement consommées, immédiatement oubliées. Exactement. Donc quelque part, tout le monde s'y retrouve. Là, on arrive aux, on arrive aux renégociations. Donc d'un coup, on se dit, tout de même, ça fait un peu mal au derrière, votre histoire. Donc quelque part, essayons de monter. Et c'est sur ce point-là ouais. que les plateformes ne sont pas contre sauf que là ils ne sont pas tout à fait d'accord, c'est du style 8% pour les uns, 4% pour les autres, etc. Oui, les plateformes sont prêtes à faire un geste, notamment ouais, ouais. en cas de succès d'une série, pour pouvoir... Euh... alors déjà, Mais, plateformes... ce qui est par... Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'elles ne communiquent pas sur non. leur audience, donc déjà, des... qu'est-ce qu'on appelle un succès Mais... Alors, le truc était quand même assez... Alors déjà, auparavant, et encore de nos jours, pour la plupart des plateformes, c'est à partir de la troisième saison, que vous avez des bonus automatiques qui tombent. Donc des sommes supplémentaires, des pourcentages supplémentaires si vous, êtes, si vous avez un pourcentage sur la série. Donc c'est un, un mode. Pourquoi pas Ils ont trouvé ce truc-là. C'est que quelque part, en effet, ce n'est pas sur le nombre de visionnages, sur le nombre d'épisodes, sur le nombre de choses, c'est sur le nombre de saisons. On part du principe qu'à partir du moment où vous avez atteint la troisième voire la quatrième saison, ça, ça ouais. veut dire que c'est un succès. Et donc vous avez le droit, tout à fait normalement, à de l'argent supplémentaire, à euh, une récompense. Votre série est pérenne, elle fonctionne, le public la veut... C'est exactement voilà. ça. Vous avez quand même remarqué, tous et toutes, que sur les plateformes, généralement, plus de trois saisons. au bout de deux saisons, la série s'arrête. Eh bien voilà, vous avez la réponse. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que la série est mauvaise, c'est pas parce qu'elle ne marche pas. C'est que simplement à partir de la troisième saison, il y a du pognon en plus. Et le pognon en plus, on n'a pas envie de le donner surtout qu'on préfère le mettre dans une nouveauté. Ce qui est pour ça qu'ailleurs avant par exemple, sur les grandes chaînes de télévision, c'est pour ça qu'Alain parlait de ses contrats initiaux de 5 ou 6 ans ou 6 ou 7 ans, c'est pour ça que souvent des séries s'arrêtaient avant pour éviter d'avoir renégocié renégocier les comédiens. C'est exactement euh, C'est exactement pareil. Et d'ailleurs, pour souligner ce que tu disais sur la troisième saison où il y a plus de fric, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas souvent penser que parce que Netflix commande une saison 2, c'est forcément que la saison 1 a marché, mais c'est souvent que la saison 2 était compris dans le deal de départ. C'est exactement voilà. ça. Sauf on, sauf on communique dessus. Comme si ah, c'était un succès, donc on commande une deuxième saison. Tout à fait. Donc les scénaristes sont, sont particulièrement au courant de tout ça, ils le savent, ils ont accepté les trucs. Comme je vous le disais, il y a encore quelques années, les agents d'artistes, leurs agents, le, le, les mettaient en garde contre ce modèle économique en disant Ok, certes, c'est vachement bien, tu as plus d'argent, mais attention, viens pas te plaindre dans 3-4 ans que ta série est un succès phénoménal et que tu touches 0 francs, 0 centimes, que tu touches 0 euro, 0 dollars C'est le cas avec le créateur de Squid Game qui, malgré le succès phénoménal de sa série, n'a rien en royalties. Mais il le savait depuis le début. En gros, c'est tout bénef pour la, la plateforme et un peu moins pour le scénariste, sauf si... Si se la du... série fait un succès phénoménal, si la série est une série qui est vite vue, vite oubliée, qui ne dure qu'une saison, deux saisons, avec 8 ou 16 épisodes, ben finalement, vous savez, c'est un peu. Alors, ça ne va ouais, peut-être pas clair. parler à ceux qui nous écoutent, c'est un peu euh, comme, comme la littérature, comme, comme, comme l'édition de livres. Euh, quand vous allez chez un éditeur, vous avez, et que l'éditeur oui. accepte de faire un livre, vous avez un avaloir. Ce qu'on appelle un avaloir, c'est-à-dire qu'on vous donne avance. une avance. Une avance. Une avance sur les droits d'auteur que vous allez avoir quand votre livre sortira. Et l'éditeur prend le risque que cette avance soit bien supérieure au nombre de ventes du livre. Ce qui, dans 90% le cas, est le cas. <rire> quelque part, le livre se vend beaucoup moins bien que l'avance. Simplement parce que l'avance bah, permet à l'auteur d'écrire, de passer du temps pour écrire. Pour parler peut-être concrètement, pour ceux qui nous, qui nous regardent et qui sont peut-être parfois un jeune public, vous prenez une émission comme la Star Academy, le gagnant ne gagne pas 100 000 euros, il gagne 100 000 euros d'avance sur les disques qu'il va peut-être potentiellement vendre derrière alors quand vous avez une Jennifer ou une Nolwen Leroy qui cartonne et qui vend des milliers d'albums derrière ils rentrent dans leurs frais quand on tombe sur une Magali Veil qui n'en vend pas d'album derrière et bien c'est tout et ça n'est pas rétrocédé à la demande derrière c'est donné c'est donné mais voilà c'est pas un gain d'argent c'est une avance c'est une avance mais ça veut dire quand même que on prend le créateur de Squid Game on aurait pu prendre d'autres créateurs ça veut dire quand même que la plateforme, elle peut très bien te dire bah j'y crois suffisamment au projet pour euh, le, le commander mais pas pour pour en faire un succès. Et donc euh... si elle en fait le, son but c'est que le but de n'importe quelle plateforme quel choix c'est que ça marche surtout c'est que, que ça ramène des abonnés. Ça génère de l'abonnement. C'est le truc principal. Le but d'une plateforme n'est pas de fidéliser les le public, n'est pas que les gens reviennent euh, mois après mois pour voir les nouveaux épisodes de telle ou telle série, puisque ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas sur une fidélisation. Vous ne pouvez pas fidéliser avec 8 épisodes euh, chaque année. Ce n'est pas possible. Euh, vous pouvez pas, pas. Ils le savent. donc euh, voilà. Ce n'est pas une fidélisation, c'est un coup d'abonnés. Il euh, y a une nouveauté. Ou Tout le monde en session, parle, donc on s'abonne. voilà Il y, y, y a du marketing, donc quelque part c'est la série à voir du moment. Voilà. Et c'est vrai que les séries qui arrivent à susciter l'abonnement alors qu'elles en ont alors ont déjà une ou deux saisons au compteur des séries comme Stranger Things, Mandalorian, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, oh. Au Casa des Papel, il n'y en a pas beaucoup. Et, et la, la C'est pas qui... la majorité, c'est loin d'être la majorité. Et, et attention, la série qui génère, et je le dis pour celles et ceux qui nous regardent, la série qui génère de l'abonnement n'est pas nécessairement celle qui se retrouve en top tweet ah non, dans mais... votre timeline Twitter ou Facebook. Non mais, mais c'est important parce que souvent on se dit « Ah sense euh, je ne comprends pas, tout le monde dans mon entourage en parlait, elle n'est pas, pas renouvelée. » Non, c'est pas ça, c'est qu'elle coûte cher par rapport à ce qu'elle génère en abonnement et en fait c'est une série, une série de, de câbles traditionnels qui ne génère pas forcément de, de, un mouvement de foule incroyable vers, euh, vers, vers Netflix et nous dans tout ça. Parce qu'à la différence de la grève des scénaristes de 2008, c'est qu'on est dans un système globalisé. Ouais. Les français, on sait, que, notamment en France, mais je me souviens qu'à l'époque de la grève des scénaristes, la guilde des scénaristes en France disait que si eux ils étaient dans la même situation, ce serait beaucoup plus compliqué pour peser ouais. sur les décisions. Ce serait beaucoup plus compliqué, Parce qu'ils n'ont pas le même poids aujourd'hui Parce que finalement, eux, alors, tout ce qui qu va alors, se négocier, ils vont, ils vont en profiter aussi. Alors, vous voulez que je vous dise Moi, moi, moi j'ai l'impression que justement, c'est une chance. Ouais, bah oui. Euh, j'ai l'impression que c'est une chance parce que ce qu'on a oublié au, de la part des anciennes grèves euh, dont on nous rabat les oreilles, euh, genre, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que donc le paysage a changé, que maintenant, il y a les plateformes de streaming qui sont internationales, et qu'elles sont internationales. Et qu'elles sont internationales. <rire> Ça veut dire qu'elles ne prennent pas que des programmes américains. Elles prennent, parce bah, qu'une game, elles prennent des programmes internationaux. Elles prennent des programmes... Qui sont, pro qui sont produits en Angleterre, qui sont produits en Italie, qui sont produits en Espagne, etc. Elles le mettent sur la plateforme et ça crée des programmes. Et quelquefois, comme Casa de Papel, ça devient des gigantesques succès. Elles achètent ou elles produisent. voilà. Elles achètent ou elles produisent des programmes de façon internationale. Beaucoup plus que les chaînes américaines, les NBC, CBS, le faisaient auparavant où, quelque part, ils remplissaient pendant l'été avec une série québécoise, canadienne ou un truc comme ça. Pas du tout. Là, les plateformes sont beaucoup plus internationales. Donc, ça veut dire que d'avoir des lupins <rire> ou des choses comme ça qui sont produits, tournés, écrits en France. Donc, sans la House Guard of America, ils peuvent. Et ils l'ont déjà en tête. Ouais, bah oui. Et que c'est notre chance. Ça veut dire qu'ils vont rien faire Ils auront intérêt à ne rien faire, en fait. Alors, ça veut... Et à attendre. Alors, de, dans, dans l'état actuel des choses, en fait, c'est loin d'être la panique, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on euh, on est au mois de mai et qu'il n'y y a pas une urgence à produire des séries là-maintenant tout de suite, à les écrire là-maintenant tout de suite. Deuxième chose, c'est que la plupart des diffuseurs étaient prévenus de ça et ont, pris, et ont, anticipé, bah, ont anticipé le truc que ce soit pour des films ou que ce soit pour des séries. Il y a pas mal de choses qui sont déjà écrites, déjà prêtes, de ah, donc pour le spectateur, ça passe comme une lettre à la poste. Euh, la série Game of Thrones est en cours de tournage. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de scénariste sur le tournage, il n'y aura pas de showrunner sur le tournage pour dire, non, mais il faut le dire comme ça, voilà. plutôt comme ça. Veut ça. Dire concrètement, concrètement, quand vous tournez, vous avez toujours un scénariste qui est derrière, qui dit, bon, bah là, on peut peut-être arranger le scénario. Non, là, il y aura pas. ce sera le scénario brut tel qu'il est sorti au moment de... Voilà, voilà. et voilà. le réalisateur, il, ça sera peut-être le soir, qu'il passera un coup de fil au scénariste, d'accord, ils ne le diront pas à personne, etc., parce que sinon, le scénariste risque le, le renvoi de, de son truc. Mais, mais voilà, il ne pourra, oh, pourra pas officiellement dire, je travaille en étant présent sur les épisodes. C'est la seule chose. Même chose pour la série du Seigneur des Anneaux. Ça y est, elle est produite, elle est faite, elle est écrite, etc. Donc la plupart des grosses séries sont produites. En plus, on n'est pas sur un network dans lequel il y a, on va dire, une rentrée... À partir de septembre, comme on le connaissait auparavant, dans les c'était à partir de septembre-octobre qu'il y avait toutes les nouveautés qui débarquaient, etc. etc. Et que donc, s'il n'y a rien, parce que rien n'a été écrit, eh ben, il n'y a rien à l'antenne. Ou alors, il y a des émissions de télé-réalité. Là, pas du tout. Il y a de toute façon un flux continu de programmes, que ce soit sur Prime, que ce soit sur Disney+, etc. Ah, du... Il y a un flux continu de programmes qui ont été écrits, qui sont en cours de production. On l'a vu au moment de la, de la, de la, de la crise sanitaire. Exactement. Donc quelque, part... donc, quelque part, pour vous résumer les choses, dans l'état actuel des choses on ne va rien voir. Il n'y aura absolument aucun souci. On Vous n'aurez pas, pas d'impact sur vos séries. Il y a, préférées. Y a pas d'impact. Les saisons sont terminées aux États-Unis. De toute façon, elles sont tournées depuis quasiment fin mars. Et il y a un tel renouvellement. De toute façon, il ne faut pas oublier. Il y a ça quand même, dans l'état que les choses, 599 nouvelles saisons par an à unis 599. Donc il y en aura peut-être 10 qui ne seront pas à l'heure, qui ne seront pas à temps. je, Ils je arriveront pense. au mois de novembre. Voilà. Mais ça ne sera peut-être pas la catastrophe. Donc. Dans l'état actuel des choses, il n'y aura pas de gros changements dans ce que vous allez voir. Si la grève s'éternise au-delà de 4 mois, là, là c'est problématique. Ça devient un peu plus problématique. Là, il va y avoir quelques soucis d'approvisionnement, on va dire, euh, mais c'est tout. Mais quelque part, le modèle économique, justement, qui a beaucoup changé entre l'époque des networks dans lesquels il y avait 22 épisodes par an, une diffusion qui commence en septembre, etc., etc., ça, ça a beaucoup changé, c'est plus du tout le cas avec les plateformes, donc... Maintenant, mais c'est quand même bien. dans l'intérêt de personne. Ah non, c'est quand même dans l'intérêt de personne, surtout qu'on est quand même face à un, un milieu qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Absolument. Et que je pense que ça, ça va peser dans la balance, même si aujourd'hui, en gros, euh, les plateformes, certaines plateformes jouent un peu les rôles du bad cop en disant euh, vous comprenez, on n'a pas beaucoup d'argent, on licencie à tout va, donc on peut pas payer. Mais en règle, en vrai, derrière, les négociations sont déjà euh, lancées et ça peut ça. prendre un peu de temps. Euh, voilà, et, et... Mais ils vont, ils vont trouver un point. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au cœur de ce, de, de ce problème, au cœur de cette grève, ce n'est pas obligatoirement des histoires de gros sous, du genre on veut un pourcentage plus important, etc. C'est surtout de pérenniser le métier. C'est surtout ça. C'est surtout ça que, sur lequel les scénaristes se bagarrent aux États-Unis et ils ont parfaitement raison. C'est que leur métier ne devienne pas simplement un métier dans lequel on les appelle. Hey Coco, tu me fais un épisode de sitcom pour dans, pour dans 24 heures. J'en ai besoin demain. Merci. Ciao. Au revoir. Ils ne veulent pas que leur métier devienne un métier euh, euh, comme ça dans lequel on, on les emploie pour 24 heures, pour 48 heures, pour un scénario, pour un truc. Ils veulent. Continuer ce que ce soit un véritable métier qui leur permette de vivre 12 mois par an ou 10 mois par an, ou quelque chose comme ça. C'est là-dessus qu'ils se bagarrent. Donc c'est ça le plus important. Est ça est Beaucoup plus qu'un pourcentage. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Si dans toute mon explication, c'est ça que vous avez retenu, vous avez bon. <rire> c'est vraiment le truc. C'est vraiment ça. Nora Mais il me semble que c'est aussi là-dessus qu'ils se bagarrent plus fort que d'habitude. <rire> à cause de l'intelligence artificielle. Alors, il y a aussi oui. le phénomène... Oui, tout à fait, il y a aussi le problème... Il y a une concordance de tout timing assez... Euh... Tout à fait. Parmi les revendications, il y a aussi le fait qu'ils euh, ne veulent pas... Enfin, ils négocient ouais. le fait que... On n'a pas le droit. L'usage... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le droit. L'usage de l'intelligence artificielle pour faire un travail qui pourrait être un travail de scénariste de, de première zone, un scénariste qui, qui va euh, remplir euh, des, des trucs, etc., soit extrêmement encadré, réduit, voire limité. Grosso modo, ils ne veulent pas que toute une partie de la profession, partie de la profession qui serait les jeunes scénaristes, qui par la suite deviendront des grands scénaristes, soit impactée. Pas trop, en tout cas. C'est vrai que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer un créateur de génie, mais elle pourra sans doute remplacer des gens qui doivent écrire des dialogues un peu pour les sop-opéra, excuse-moi, des non, trucs un tout peu stéréotypés, ah, ou des et, choses comme ça. Et surtout qui demandent un abattage particulier. C'est oui. tout à fait ça. Donc c'est vrai que là, ça peut rentrer en ligne de compte, ça peut simplifier les choses, tout mm -hmm. comme n'importe quelle nouvelle technologie peut simplifier les choses. Le traitement de texte a simplifié les choses. Donc ben voilà, je veux dire, Bon, c'est pas du même niveau, mais c'est presque ça. Ils veulent limiter cet usage-là. Non pas parce que euh, euh, c'est les grands méchants de l'intelligence artificielle et que c'est pas bien, simplement parce que ils ne veulent pas que ça remplace des scénaristes, ils ne veulent pas que des scénaristes soient sous, sous sous payés, que encore une fois que ça que ça ne soit plus une profession viable, que quelque part ça ne serve plus à rien pour des jeunes, pour des gens de se dire je vais devenir scénariste parce que je gagnerai pas ma vie, et ainsi de suite. ce qu'ils veulent justement c'est que le métier soit pérenne. C'est ça vraiment le cœur du truc. Et concrètement, pour être euh, efficace, parce qu'on va arriver au terme malheureusement de, de cet échange, mais il faut comprendre que quand euh, les syndicats, notamment les syndicats de scénaristes, ne se mettent pas en grève tous les quatre matins. Ah non, non, Donc non, quand non. ils s'y voilà. mettent, c'est qu'ils y vont vraiment et qu'il y a oui. vraiment une légitimité. Et ça veut dire aussi qu'effectivement, tous les problèmes qui peuvent arriver et qui auraient pu être soulevés avant la grève sont mis dans la balance tout à fait. pour que tout soit négocié au même tout. moment et qu'on ait évité de rabattre, euh, de rabattre les cartes dans trois mois et de repartir là-bas parce que on se souvient effectivement que la grève de 2007, par exemple, elle a coûté, je oui. crois, 2 milliards de, ouais, de dollars à l'industrie. Hein. Ouais, elle, ouais. elle avait duré 100 jours. Elle avait duré 100 jours. Elle n'avait pas entraîné l'annulation de Heroes. Non. Mais c'est vrai que, par exemple. Diminution du nombre d'épisodes, mais pas. Non, non mais elle, avait, elle a entraîné une diminution du nombre d'épisodes. Alors, c'est vrai qu'elle avait eu une, une, un impact sur certains secteurs. On parlait des soaps il y a quelques temps. Ouais. C'est vrai que ça avait été une des causes indirectes. C'est-à-dire qu'effectivement, pour remplir les cases, à un moment donné, on avait été obligé de produire de la télé-réalité. On s'est rendu compte que c'était moins cher et que les sopes, et donc les soaps ont disparu d'ailleurs Mais c'est pas la, la crise qui a entraîné l'annulation de ces séries-là, c'est euh, évidemment extrêmement important de le dire et de le rappeler. C'est vrai que le problème... Pardon. Pardon. Non, parce que j'avais une question, donc euh, mais je vais et après je pose ma question. <rire> non, c'est vrai que simplement, la, la grève des scénaristes se, se ressent aux états unis mais ne nous concerne pas vraiment, nous, euh, se ressent aux états unis sur ce qu'on appelle les talk shows, parce que ouais. les talk shows, le soir, les, les, sont écrits, euh, ils sont écrits. Ils sont écrits et ils sont écrits l'après-midi pour le soir. Donc, si vous n'avez plus de scénaristes pour écrire l'après-midi, vous ne pouvez pas tourner le soir. Enfin, voilà, ouais. c'est aussi bête que ça, c'est du flux. Voilà. Donc C'est les seules et émissions qui sont impactées. Et les soaps vont être impactés à moyen terme, puisque les, les quelques soaps qui restent en diffusion aux États-Unis sont quand même écrits, puis tournés et puis diffusés dans la foulée, puisque c'est une un soap quotidien, on va dire. Donc en effet, si les scénaristes ont plus de ils vont très vite se retrouver à court d'épisodes et voire à court de trames, à court de d'art narratif, etc. Donc c'est les deux seuls qui vont être assez rapidement impactés lors de la diffusion américaine. Euh, et donc quand ça nous arrive en France, bah les « late night », on s'en fout un peu, on les a pas, enfin on les a, bon, bon bref, euh, mais voilà. Mais par ouais. contre le reste, les séries de fiction ne seront pas, pas impactées, sauf si la grève se poursuit. Euh, et, voilà. et voilà, et pour être concret, il y a quatre soap actuellement aux états unis il y en a deux qui seront impactés. Parce qu'avec la crise sanitaire notamment, les délais se sont encore à nouveau contractés ouais, entre vache. le tournage et l'écriture. <sifflements> mais par exemple, un soap comme « Des jours et des vies », ils ont un délai à peu près de 8 mois entre l'écriture et la diffusion. Ouais, ça ça va donc réduit maintenant à six mois à cause de la crise sanitaire, ouais. enfin ils ont quand même six mois devant eux et General Hospital je crois que c'est à peu près pareil, donc voilà, ça c'est juste pour être technique mais, mais voilà, ils ont, un, ils, ont, ils ont un entraînement qui n'est pas celui de nos feuilletons quotidiens. Dern... Ah, nous on a que quatre mois, On n'a ah, que, hein. que, ouais, que, -moi. que quatre mois. Ouais. Dernière oui. question, est-ce qu'on arrive oui, au bout Oui pardon, mais du coup, si ça se poursuit dans la, long... dans, dans la longueur, dans la ouais. durée, et que ça commence à être impacté, ça sera pas le moment ou du coup ils vont acheter beaucoup de programmes européens ou sud-américains C'est exactement ou... ce que je pense, mais d'un autre côté je pense qu'ils vont le faire dès maintenant, je pense qu'ils ont déjà on un peu prévu oui. le coup, je pense qu'ils ont, ils ont anticipé, je pense que c'est notre chance, comme je disais tout à l'heure, bon. je pense que de toute façon il y a des séries déjà comme Lupin ou d'autres qui, qui fonctionnent, des séries britanniques aussi qui marchent, euh, ce quoi on est une série britannique et ainsi de suite... Et donc qui n'est pas soumis à la Guild of America, puisque c'est oui, britannique, oui. euh, c'est logique. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que c'est une chance quelque part. Enfin, c'est un peu méchant de dire ça, mais euh, quelque part, de toute façon, la bête a besoin de se nourrir. Euh, la bête, elle, elle aura toujours esmeurs. besoin. Elle aura toujours besoin, 599 nouvelles saison par an, enfin, c'est démentiel. Donc la bête a besoin de se nourrir, donc quelque part, si on a des idées neuves, on a des projets neufs, etc. Et que quelque part, les départements français, italiens, allemands, euh, de la plupart des grands streamers, que ce soit Amazon, que ce soit Disney, ou que ce soit Netflix, se disent, nous on a un projet qui est super bien, on va le produire pour la France, on va le produire pour l'Angleterre. Ça serait peut-être bien international de le pousser un peu parce que ça risque d'être un succès à la Squid Game. Je pense que les gens vont dire oui. Et vous pensez qu'ils vont, pardon, je jure, c'est la dernière question, la dernière. Euh, <rire> pousser à la production ouais. ou à l'achat non, non, je pense, je pense que. Enfin, je, je, je, je ne suis pas dans les petits papiers de tout le monde, mais je pense que de toute façon, déjà depuis plusieurs mois, on a dit aux différents départements européens euh, de ces grands streamers, euh, à savoir les bureaux, les bureaux français de Disney, les bureaux français de Netflix, les bureaux français d'Amazon, on leur dit bon, si vous avez des gros projets, allez-y, parce que nous, on risque d'avoir un peu la grève. Donc, vous. Allez-y, essayez de forcer un peu, proposez le nous, et, euh, et c'est écrit par des Français. Donc, euh, Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, c'est donc, pour ça que c'est à double tranchant, mais euh, on ne va pas remplir des cases, mais quelque part, on va peut-être accentuer la présence de séries européennes, euh, de séries coréennes, de séries, etc. etc. et accessoirement, pas. ce qui sera négocié pour les scénaristes américains de la, de, oh, du syndicat, quand ça concernera les networks aura aussi, sur les, les streamings aura une implication Exactement. sur nos auteurs, à nous aussi, qui parfois s'en plaignent et s'en plaignent grandement on a essayé, c'était compliqué mais je voulais qu'on soit hyper pédago c'était compliqué, je suis c'était super non, clair c'était compliqué moi, en amont compliqué moi j'ai tout compris ce que je disais mais moi j'ai tout compris c'est l'essentiel que vous, vous ayez compris ce qu'il a dit euh, <rire> ça n'a pas d'autre importance que ça on avait prévu une deuxième partie, on la fera une autre, une autre fois parce que je préfère qu'on soit vraiment didactique sur ce sujet là, vous allez entendre vous allez lire plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont être fausses ou qui seront des grosses Exactement. exagérations. C'est pour ça que c'était important, en effet, ouais. de faire un point très précis, d'être le plus pédagogue possible et d'être le plus factuel possible. Voilà, les faits, à la date d'aujourd'hui, c'est ça. Donc, pérenniser l'emploi des auteurs. C'est ça qui est le plus le important pour eux. Le terme. métier à long terme, le sécuriser, entre oui. guillemets, c'est voilà vraiment, vraiment ça, C'est vraiment ça. Et les pourcentages, les droits d'auteur, etc. De toute façon, ils ont déjà accepté un autre modèle économique, que le modèle des streamers. Donc, c'est du style quelques pourcentages en plus, un peu de pourcentage en plus ou en moins. Mais ce n'est pas le cœur du truc. Les scénaristes américains ne se mettent pas en grève pour plus de pognon, ils se mettent en grève pour exister. Pour ouais. exister que leur métier continue, continue d'exister. Comme il existait et ça c'est important, vous l'avez compris, vos séries ne seront pas impactées à court et moyen terme. Évidemment, si la grève dure 4 mois, mais enfin honnêtement, on peut pas imaginer que le milieu s'engage dans une bataille qui durerait 4 mois, ou alors c'est que beaucoup de monde sont, beaucoup de monde est inconscient dans ce domaine. Je voudrais qu'on va terminer cette émission. On arrive à la fin, on parlera de cette partie que je voulais consacrer à Alain une autre fois, mais on va quand même terminer. On va Non, on va quand même terminer sur une petite vidéo que je voudrais qu'on voit. Je suis pas très important. On est en effet. Non, je suis très sérieux, c'est beaucoup plus important de parler de et la grève sûr. des scénaristes actuellement et de son impact. Et de, le faire de de et de le faire de manière didactique. Mais quand même, parce qu'à peu de choses près, c'était il y a 30 ans, on va voir une vidéo, c'est la vidéo numéro 10, pour, je le dis pour mon petit euh, réalisateur Robinson. Parce que franchement, voilà, je voulais qu'on l'ait. Si vous n'avez pas vu euh, cette, cette, ce rendez-vous-là, hein. voyez, voyez ce, ce petit générique qui va forcément vous, vous marquer en guise de fin d'émission. Regardez, on revient juste après. Sans euh, destination série, euh, en tout cas, euh, on peut l'imaginer sans destination série, sans Alain Carazé, sans destination série, sans Jean-Pierre Dionnet, sans toutes les équipes qui ont sans, travaillé, sans, sans, sans quelques photos, une lampe torche, c'est ça, euh, et une chouette musique. Mais ces émissions, c est, c est ça, c'est quelques photos, sûr. une lampe torche, hein, mais, ça, quand même. Hein, mais en tout cas, sans cette émission-là, il y a beaucoup de projets, y compris ceux-là, qui n'existeraient peut-être pas parce qu'on n'aurait pas forcément eu l'envie de, de de se lancer oh, si, si, ou de si, se si. dire que ça pouvait être possible de parler des séries dans des grands médias. C'était important. Ça, c'est d'autres choses. Oui, mais bah, pour exister, il faut quand même qu'on puisse se dire que ça, ça, ça a une, un intérêt pour des gens. Et cette émission <rire> était extrêmement importante. C'est une petite brique, ça. Oui, mais la première brique, souvent, monsieur, c'est celle qui tient l'édifice. Hey. Ouais. Et ça c'est pas mal ça c'est hey. vous avez vu et je me dis que vous avez un scénariste aussi il, <rire> il est pas en grève il est euh, pas en grève <rire> on passe, euh... et je me dis que ce serait peut-être sympa que dans une prochaine <rire> émission on puisse <rire> réunir ici Alain Carazé Jean-Pierre Dionnet pour parler de Destination Série, de revenir sur cette aventure. Vous l'avez fait à avec, Cannes avec, il y a ans, Et puis qu'on ajoutera autour de la table, parce que c'est un garçon qu'on aime beaucoup et qui connaît bien le sujet, Roman Nigita euh, pour pouvoir en parler de cette émission-là. Euh, ça pourrait être intéressant, je dis ça, je Moi, dis je, rien. Étonné, que je, ben voilà, étonné que je suis concerné, je ne vais pas dire « Ah oui, il faudrait le faire !» Ce serait quand même… « Ah oh, oui, tiens, concentre l'émission <rire> à parler de moi !»« Faut <rire> pas te quand même si !» <rire> mais... Le monsieur est quand même comme ça. Mais, euh, mais Jean-Pierre Dionnet, Alain Carazé, Roman Nigita on va y réfléchir. Je ne sais pas, je piscine vite. ce jour-là. Hein, ouais. très bien. Aquaponnet. Hein. <rire> je, à à à je remercie en tout cas euh, Son qui était à la réalisation. Et merci beaucoup Alain d'être venu pour essayer de nous expliquer des enjeux euh, qui paraissent comme ça euh, euh, un peu éloignés ou parfois confus pour celles et ceux qui nous regardent. Mais c'était important d'essayer de vulgariser au maximum cette, euh, ces je enjeux. Je pense que c'est en important. effet essentiel. Maintenant, vous êtes prévenus, vous savez. Donc, vous lirez des articles qui viennent de... <rire> Vous direz bullshit Vous direz bullshit On l'a entendu avant ailleurs, c'était pas comme ça. On se retrouve nous très vite euh, dans, dans la loi des séries. Merci beaucoup Alain d'être venu. Euh, merci Nora. Merci à et, toi. Et à très très vite. Et, et je rappelle quand même que là, sort Fantasque numéro 3, oui. consacré euh, aux euh, conspirations. Aux conspirations. Euh, avec un sujet que tu connais bien, parce que peut-être qu'on a la photo d'une couverture de livre du prisonnier. Euh, on Avec va un le voir. bel article sur, en effet, le prisonnier, Voilà. exactement parce que le prisonnier est devenu, malgré lui, malgré Patrick McGowan, de... un enjeu conspirationniste, la, la base de plein de gens qui oui, mais voilà, euh, l'État profond nous regarde, nous, nous observe, euh, veut nous... Prison... » Et que, à mon avis, Patrick, de là où il est, il rigolerait bien, il dirait « bonjour chez vous ». Eh bien, on se terminera là-dessus. Bonjour chez vous. Merci de nous avoir suivis. Et on retrouve Alain dans les colonnes de Fantasque. Merci à tous et à très vite pour un nouveau numéro de la loi des séries.